Vous devrez vous créer un compte. Si c'est la première fois que vous arrivez sur la plateforme, vous devrez choisir Sign up for free. Vous pouvez utiliser euh, votre compte Google ou Microsoft. Et si vous avez déjà un compte sur Quizzes, il suffit de cliquer sur Login pour vous identifier. Étant donné que j'ai déjà gardé en mémoire mes informations, je vais simplement cliquer sur Se connecter.